Happy Fox est un jeu de bluff et de prise de risque. Les joueurs tentent de récupérer le plus de cartes en envoyant leur renard dévorer les oies adverses. Dans Happy Fox, nous sommes des fermiers et nous devons protéger nos oies. Chaque joueur commence la partie avec le même set de cartes. 15 oies, 5 renards et 4 chiens. Elles sont mélangées et chacun en pioche 5 pour constituer sa main de départ. Lors de son tour, le joueur actif pose l'une de ses cartes devant lui. Face cachée si c'est une oie ou un chien, face visible si c'est un renard. Les oies et les chiens n'ont aucun effet, mais les renards sont affamés et vont visiter la ferme des autres joueurs en espérant y trouver quelques oies. En commençant par son voisin de gauche, le joueur désigne et retourne une carte. Si la carte est une oie, elle est laissée face visible et il peut aller voir la ferme suivante ou s'arrêter. Dans ce cas, il récupère toutes les oies retournées et les place à côté de son paquet pour constituer sa pile de score. Si la carte est un chien, il s'arrête immédiatement et ne récupère aucune carte. Pire, les joueurs qui ont des cartes retournées les placent dans leur propre pile de score et celui qui a le chien gagne même la carte renard. Une fois son tour terminé, le joueur pioche une carte et c'est au suivant de jouer. Lorsque leur pioche est vide, les joueurs jouent simplement avec les cartes qu'ils ont en main. La partie s'arrête lorsqu'ils n'en ont plus. Les joueurs additionnent les cartes de leur ferme et celles de leur pile de score. Et celui qui en a le plus gagne. Pour conclure, Happy Fox est un petit jeu de cartes simple et rapide qui peut se jouer avec toute la famille.